La colère intérieure, elle est là pour te dire, mais vas-y, fonce. La colère intérieure, elle est là pour te dire, euh, tu n'as pas à t'inquiéter des autres, tu es là pour toi, tu es là pour te vivre toi-même. Euh, la colère intérieure te permet de replacer les. les, les dans, dans ton écosystème de vie, te permet, te permet de replacer à la bonne place tes relations, tes relations de pouvoir. Tes relations, ouais, tes relations de pouvoir, ça permet de repasser ça. Euh, ta structure me raconte que c'est normal que tu puisses euh, ne pas avoir de repères. C'est quelque chose qui est... Euh, la, la vie n'est pas là pour te faire avoir des repères. La vie est là pour te faire avoir des repères, pour ensuite te les faire bouger et que tu, et que tu vives, que tu subisses intérieurement et extérieurement. Euh, le processus de transformation de je passe d'un monde pour en arriver à un autre. C'est à partir de cette colère c'est ce que permet être, euh, cette colère te permet de pouvoir poser quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose de beaucoup plus euh, vivant beaucoup plus organique. Voilà ce que je pourrais dire pour ta première question. Euh, Qu'est-ce que ma dernière relation m'a permis de connecter comme ressource Est-ce que t'es pour... Ok. Euh, pour tes deux dernières questions, ça me renvoie, le côté. c'est à toi de valider, c'est à toi de... de... c'est à toi de voir à travers le, euh, la matière, en jouant avec la matière, en jouant avec l'extérieur, la situation, les gens, c'est à toi de... de reconnaître où tu en es maintenant. Et voilà la grande force de l'être humain, c'est de reconnaître où j'en suis. À, à, et c'est ce qu'on appelle la, la maturité. Donc, tu es, es, en fait, es en train de te poser la question sur ça. Tu es en train de projeter sur moi, à travers tes deux, tes deux autres questions, bah de me dire est-ce que tu es assez mature pour, euh, pour vivre Et moi, je peux pas jouer Je, je, je peux pas jouer ce jeu-là avec toi. Tu comprends Tu vois, ce n'est euh, pas quelque chose que je veux. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi et pour le groupe néanmoins euh, la sexualité harmonieuse ça va être utile pour tout le monde et je reviens aussi sur le côté euh, est-ce que je suis prête sur tous les plans c'est quelque chose qui est euh, typique dans, euh, dans la structure de groupe de ce soir le côté euh, attendre que tout soit aligné pour pouvoir bouger en fait, depuis quand on doit être parfait pour pouvoir commencer à bouger Depuis quand on, a, on est dans l'obligation euh, d'avoir euh, vraiment zéro faute pour euh, avoir le code Il suffit juste d'avoir moins de 5 fautes. Ou 5 fautes. Donc 5 fautes, ça signifie que tu ne seras jamais parfaite. Donc ce que ça me vient me dire réellement, c'est que c'est à toi de décider, quand est-ce que tu es prête C'est à toi de décider de... Ah non, c'est à toi de faire le pas concret. Ah ok. L'information d'évolution, désolé, j'ai bafouille beaucoup parce que j'ai plein d'informations qui m'arrivent. C'est le côté euh, euh, l'information d'évolution pour toi, c'est de créer un environnement qui te mette en condition de je suis prête pour une sexualité sacrée. Et évidemment, lorsque je pose ces mots, tu flippes. Enfin, derrière, ta structure me raconte, en fait, est-ce que j'ai le droit Est-ce que je.. Il euh, euh, y a vraiment une espèce de, de peur d'aller vers ce nouveau monde pour toi. Mais en tout cas, pose l'info d'évolution, mais un cadre qui te permet de reconnaître par toi-même que tu es prête pour une sexualité sacrée. Et donc pour le groupe, ça veut dire une sexualité sacrée, ça, ça, ça sous-tend sous aussi le côté création. C'est à toi de créer un, un environnement qui te convienne. Comme c'est à toi de créer la décoration qui te convienne dans, un, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, dans la vie c'est pareil. Ta vie c'est un écosystème entier et c'est à toi de définir bah, qu'est-ce qui est toxique pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas. Et comment on le sait, en allant dans la matière, en interagissant avec les autres. Merci beaucoup pour ta question, Diaka.